Bonjour, on est à la Chapelle-sur-Erdre, une commune qui est dans l'agglomération nantaise, où il y a un peu plus de 17 000 habitants. Et vous êtes candidat sur une liste où il y a une, un parti politique derrière, une couleur politique Alors il n'y a, a pas de soutien direct d'un parti politique quelconque, c'est un, un souhait de, de, du groupe. Euh, cela dit, dans la liste, il y a des gens, quelques personnes qui sont encartées, euh, Quelques-uns sont à l'UMP, d'autres sont dans des partis centristes et on a quelques personnes aussi qui sont dans les mouvements écologistes indépendants. Mais ça représente euh, même pas 20% des gens qui seront sur la liste. Les, les autres sont des citoyens qui ont simplement envie de s'engager sur un projet politique, une nouvelle vision pour la Chapelle. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à, à vous lancer dans cette campagne municipale Alors euh, déjà je suis conseiller municipal dans l'opposition donc j'ai acquis euh, au cours des, des, du, du mandat précédent une certaine expérience, j'ai pu observer un mode de fonctionnement, j'ai pu aussi entendre les attentes, les espoirs d'un certain nombre de chapelains, d'associations, d'entreprises, et euh, je me suis fait, je me suis, avec un groupe, on, on, nous nous sommes retrouvés et on s'est dit qu'on pouvait proposer justement euh, un programme, euh, des idées, une façon de faire un petit peu différente euh, au chaplain. C'est ça qui nous a un petit peu poussé, ce n'est pas une décision personnelle, c'est une décision collective avant tout. D'accord. Moi, si je suis parti faire ce tour de France à la rencontre des candidats, c'est parce que je m'intéresse à la question de la démocratie. Euh, Qu'est-ce que vous donneriez comme définition à ce terme, à ce mot « démocratie » Alors, euh, « démocratie », si on reprend étymologiquement, hein, c'est « démos » le peuple, « crassi le pouvoir. Donc effectivement, il s'agit bien de donner le pouvoir à la population au sens large du terme. Euh, ce qui ne veut pas dire que la population peut diriger elle-même, puisque par le, par le nombre il faut des représentants euh, élus démocratiquement. Euh, le, le, le, tout l'enjeu le, tout est, est que ces représentants euh, agissent réellement euh, au nom euh, de la population et dans l'intérêt de cette population. Et ça c'est tout l'enjeu, euh, c'est très difficile. Parce qu'effectivement, une fois au pouvoir, on peut, être, on peut être des fois tenté par un système, par des pratiques, par des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient, etc. Euh, or, je suis professeur d'histoire-géographie et d'éducation civique, donc euh, c'est effectivement aussi pour moi un enjeu majeur, et cette démocratie va falloir que... Je ne me contente pas de l'enseigner, mais que je la pratique auprès de ceux et de celles qui m'auront fait confiance, mais aussi, je pense souvent d'ailleurs à ceux qui ne m'auront pas fait confiance, puisque si je suis élu, je serai le maire de l'ensemble des chaplains, et il faudra que surtout je pense à mon avis très souvent à eux, parce que j'aurai des décisions à prendre, de façon à les représenter au sens que, enfin, le, le, avec une grande proximité. Quelle place est-ce que vous donnez aux citoyens, aux chaplains, dans la construction de votre programme ah bah alors je vais vous prendre un exemple très, très concret. Ce soir, nous avons une réunion publique sur deux thèmes, euh, l'urbanisme et la sécurité. On a souhaité faire les deux thèmes en même temps pour une question pratique, pour ne pas non plus abuser euh, des, des citoyens. Euh, bah L'idée, c'est très simple. Hein, on va ce soir leur euh, va lancer des pistes, des idées. Et on espère qu'en face, il y aura des réactions, euh, des critiques, euh, et que des citoyens aient même le courage de nous dire bah « Là, vous faites complètement fausse route. » Donc voilà, on lance, on écoute. Euh, nous, ensuite, on travaille derrière, on se retrouve en, en, en petit comité et on amende notre, notre projet. Euh, on annulera peut-être carrément des idées qui nous, pensent, qui nous semblaient bonnes euh, et puis au contraire, euh, peut-être que certains points qui sont, euh, euh, sur lesquels on n'est pas, pas bien travaillé, eh bien, on, les, on les fera ressortir dans, dans le programme, dans le projet. D'accord, donc c'est une réunion publique où euh, le, tout le monde est invité euh, Alors, à donner son avis oui. euh, et vous, vous êtes à l'écoute et vous transformez le programme, euh, vous le oui. construisez au fur et à mesure en fonction oui. de cette écoute. Il y a déjà eu un travail en amont, oui. euh, mais le, le projet à, à ce jour n'est pas finalisé. Euh, il, y des, il, y des, il y a des grandes idées sur lesquelles on, on, enfin, vers lesquelles on ira, euh, mais on veut d'abord euh, voir concrètement euh, euh, si ça colle aux attentes des, des, des citoyens. Les citoyens ont une expérience euh, locale sur un certain nombre de sujets. Euh, avec mon équipe, on pense être en phase avec cela, mais il est évident qu'il y a peut-être des éléments qui nous ont échappés. Euh, de fait, de, voilà, parce qu'on habite dans un certain, peut-être, on n'habite pas forcément dans le quartier où il y a eu cette petite ce, difficulté concrète qui fait que nous, on n'a pas eu l'info qui est remontée, ou, voilà, ou voilà, au contraire, on habite dans un quartier où il y a peut-être une problématique qui ne correspond pas à celle de la majorité des chaplains. L'idée, voilà. bon. c'est ça. Toujours sur cette question de la démocratie, comment est-ce que vous trouvez que la, la démocratie fonctionne euh, aujourd'hui euh, dans, dans la commune euh, Est-ce que ça fonctionne bien Est-ce que la manière dont les décisions sont prises euh, euh, est satisfaisante ou pas Alors, euh, on a un énorme souci... Euh, dans notre commune, mais pas seulement dans notre commune, dans les communes qui sont membres de communautés urbaines, euh, avec une ville-centre qui écrase tout, c'est-à-dire euh, Nantes-Métropole, avec donc la ville de Nantes. Le, le, le gros problème que nous avons, c'est que notre conseil municipal est devenu une chambre d'enregistrement. Il euh, y a certes un travail qui est fait un petit peu, un travail sur les dossiers qui est fait en commission, mais comme la plupart des compétences aujourd'hui appartiennent à Nantes-Métropole, et eh bien moi, j'affirme, que euh, les conseillers municipaux et le maire, eh bien, nous sommes devenus des élus d'opérette. c'est-à-dire qu'il ne nous reste pratiquement plus rien. Et là, il y a un déni total de démocratie, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, je vais être élu au suffrage universel, mais euh, je n'aurai de réel pouvoir, euh, en tant d'élu de l'opposition ou, ou élu de la majorité, euh, sur euh, même pas 10% euh, de, de, des décisions qui vont être prises pour gérer notre commune. 90% est dans les mains de Nantes Métropole. Et alors là, ça pose un énorme problème. C'est qu'à Nantes, Nantes Métropole, les, les élus qui gèrent cette ville ne sont pas élus au suffrage universel direct, mais au suffrage universel indirect. Que la réforme qui vient de passer va en diminuer le nombre de représentants, je donne, très concrètement, actuellement, il y a trois élus de la chapelle-sur-Erdre, désignés par le conseil municipal qui siègent au conseil de Nantes Métropole, et qui représentent donc les 17 000 habitants de Nantes Métropole, à partir de mars 2014, il n'y aura plus que deux élus du conseil de La chapelle sur erdre qui représenteront les 17 300 habitants. Mmh. Donc il y a un déni de démocratie. On confie l'essentiel du pouvoir à un tout petit groupe euh, qui, à mon avis, n'est pas tout à fait représentatif. L'opposition ne sera pas représentée, par exemple. Mmh. Si, je, si je fais 49,9% des voix, supposons que je me mets dans cette situation d'échec, eh bien, euh, je n'aurai aucun représentant. Les chapelins qui auront voté pour moi ne seront pas représentés à Nantes Métropole, qui gère pourtant 90% de leur quotidien. Donc là, pour moi, il y a un énorme problème de fonctionnement démocratique. Et alors, du coup, si vous êtes élu euh, maire, euh, qu'est-ce que vous pourrez échanger à ça ou Qu'est-ce que vous prendrez comme mesure pour éviter que... Euh, vous dites que 90% des, des décisions sont prises dans l'agglomération, euh, pour éviter que ça soit pris dans l'agglomération d'Ontaise et que ça soit plus pris ici, euh, localement. Alors après, euh, effectivement, si nous sommes élus, euh, nous ne pourrons pas modifier les compétences, puisqu'elles appartiennent à notre métropole, c'est la loi qui les fixe. Euh, par contre, nous n'irons pas au-delà. Très concrètement, euh, je, je, je, je, je sur le sur le plan local d'urbanisme, par exemple, euh, il est prévu qu'on se dirige vers des plans, un plan local d'urbanisme métropolitain euh, qui va priver encore un peu plus les élus de la commune de leur, euh, de leur euh, pouvoir sur la destinée euh, du territoire communal. Euh, bon, ben Moi, je m'oppose à ce plan local d'urbanisme métropolitain. Ça, c est, c est, apparemment, selon les dernières évolutions de la loi, il, il se pourrait que ce soit... Euh, que ce ne soit pas une, une compétence obligatoire, mais que les communes euh, pourraient ensuite voter, s'ils acceptent ou pas, cette, cette nouvelle compétence. Je ferai partie de ceux qui s'y opposeront. Bon. Euh, un, un autre aspect. Euh, moi, je prends l'engagement, et je l'ai déjà annoncé en conseil municipal, et je l'ai réclamé d'ailleurs au maire actuel, je prends l'engagement d'informer systématiquement l'Assemblée municipale et d'organiser des débats sur les décisions qui concernent notre métropole le maire ne l'a jamais fait durant son mandat c'est à dire quand il prend une décision euh, pour l'avenir de la chapelle-sur-Erdre au conseil de Nantes-Métropole il n'en a jamais averti l'assemblée l'assemblée qui représente les chapelains. moi je prends cet engagement concrètement euh, chaque fois qu'il y aura des décisions importantes qui seront prises à l'échelle de la métropole concernant notre commune et eh bien je prends l'engagement d'organiser un débat en conseil municipal sur ce sujet alors certes, certes ce ne sera qu'un débat qu'un avis consultatif, puisque le conseil municipal n'a pas la main, mais je me fais le garant, moi élu, euh, et siégeant au conseil de Nantes métropole d'être le porte-parole de ce qui aura été dit en conseil municipal et, pas de, et, ne, et de ne pas être le porte-parole de, de, de, de ma propre opinion. Voilà. Euh, je pense que là aussi, alors même si le fonctionnement démocratique n'est pas extraordinaire, au moins je serai plus en phase avec l'Assemblée D'accord. Donc déjà, en termes de, de démocratie locale, l'idée, c'est euh, d'organiser sur tous les sujets, même les sujets qui concernent la métropole, des débats avec les citoyens pour remonter oui. cet avis aux euh, voilà. citoyens auprès de la métropole. Auprès de la métropole. Et, Au... et, le, et de le défendre le plus, possible, le plus fermement possible. Au-delà de, des débats, euh, qu'est-ce qu'il y a comme outil de démocratie euh, que vous, auquel vous réfléchissez euh, dans, dans, dans la construction de votre programme euh, pour que le citoyen euh, se sente plus proche du politique. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a une espèce de grosse crise euh, de, de, de la démocratie euh, ou en tout cas de confiance euh, des, des citoyens envers les, les politiques en général. Euh, je sais qu'on ne peut pas forcément généraliser de cette manière-là, mais euh, est-ce qu'à l'échelle locale, vous sentez aussi cette crise Et surtout, c'est quoi les outils que vous, vous voulez mettre en place au-delà des réunions publiques Alors, nous avons, euh, avec l'équipe de campagne, on a justement cherché à mettre en route des moyens d'aller plus facilement au contact des gens ou qu'ils viennent nous voir. Euh, D'où le choix, par exemple, de ce local de campagne. Il y a six ans, nous avions fait une élection municipale. Nous n'avions pas de local de campagne. Euh, nous sommes les seuls. Pour l'instant, il y a trois listes, enfin, en tout cas deux officielles et une troisième qui est en train de se monter. Nous sommes les seuls à avoir un local de campagne et nous, et nous, nous avons fait ce, ce campagne dès le mois de septembre, ce local dès le mois de septembre. Et pour nous, c'est un grand succès. Il y a des permanences le mercredi, le, samedi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et il y a du monde. Euh, on appréhendait un peu. On se est dit, est-ce que ce local va rester vide en permanence Non. On, bon, premier point. Deuxièmement, ce n'est pas un simple local on accueille. C'est un local où on a organisé des, petites, des réunions. Euh, on a fait venir, par exemple, des enfants pour le, des animations. Euh, L'idée, c'était de voir un petit peu comment eux percevaient la ville sous forme de dessin. Bon. C'était aussi un moyen pour nous. Euh, d'entamer un dialogue avec cette jeunesse, d'entamer un dialogue avec leurs parents qui est pas tout, est pas est pas forcément des gens qu'on a qu'on qu arrive facilement à voir donc c'était un, un prétexte euh, mais aussi une réalité mais c'était aussi le moyen d'engager un dialogue bon. euh, dans le on, on organise vendredi soir ici toujours une autre petite réunion avec un type d'électeurs qu'on avait bien du mal à, à contacter nous avons sur la liste électorale sélectionné tous les électeurs européens qui ont le droit de vote à la chapelle, euh, et on leur a organisé une soirée thématique, thématique vendredi soir, euh, c'est un apéro, hein, un apéro dinatoire, euh, mais l'idée c'est d'entrer en contact avec eux, de les faire venir et de leur euh, faire savoir aussi d'ailleurs qu'ils ont le droit de vote, parce que certains ne, ne, ne le savent pas ou ne vont pas le pratiquer, etc. Bon. Euh, ça c'est un aspect voilà, d'invitation, oh, bon, réunion publique sur un certain nombre de thèmes, euh, et puis nous avons aussi organisé, euh, et ça a démarré samedi dernier, et ça va se faire tous les samedis jusqu'à la veille de l'élection, euh, nous avons euh, qu'on a, a lancé l'opération qu'on appelle Air One Mobile euh, qui consiste euh, avec un camping-car euh, quartier par quartier à aller voir les citoyens là où ils sont mmh. très concrètement euh, mon équipe va deux jours ou trois jours avant ce, donc le, je, le jeudi et le vendredi en porte à porte mmh. on signale euh, ma venue on invite les gens à venir me voir le camping-car s'installe le matin dans un quartier pendant deux heures et ça a été un succès formidable le samedi dernier. Euh, le camping-car, on s'est demandé si on aurait peut-être dû louer d'ailleurs un bus plus qu'un camping-car <rire> parce qu'on était vraiment saturé. L'après-midi, un petit peu moins de monde parce qu'on fait deux quartiers, un, un le matin et un autre l'après-midi. Un petit peu moins de monde, peut-être que les horaires correspondent pas, il ouais, faudra peut-être modifier. Euh, mais c'était une expérience très originale. Ça permet aussi de casser, peut-être de briser aussi le côté élu, le distant. distant voilà. En Pinkard, d'abord, il y a l'espace. C'est restreint. On est proche. Et ça a permis... Moi, j'ai vu des gens qui, justement, ça les a rassurés. Et ils ont pu se confier. Ils ont pu aussi émettre des coups de gueule. Hein, voilà. Mais c'est ça, l'intérêt. Oui. Euh, et là, je ne suis pas resté ici. Voilà, on est allé dans les quartiers. Euh, voilà des opérations euh, qu'on va continuer jusqu'au bout. Euh, on a aussi, au tout début de campagne, hein, euh, cherché à créer un buzz euh, avec une, euh, un lancement de campagne un petit peu original, avec des, des affiches, avec des points d'interrogation, avec un R1 écrit en, sans dire sur quelle commune c'était, etc. L'idée aussi, c'était de voir par rapport à un public plus jeune, de leur montrer qu'on pouvait aussi s'amuser en politique. Euh, et que ce n'est pas, pas forcément quelque chose de triste, d'ennuyeux, de, de, de, euh, où on, on ne traite que des difficultés. C'est aussi euh, l'avenir, c'est aussi des projets, c'est aussi une aventure humaine, c'est aussi des biens. Euh, c'est ça aussi que l'on voudrait faire comprendre aux citoyens. Okay tous ces outils, cette dynamique euh, que je comprends bien là dans le, dans le cadre de la campagne, euh, si vous êtes élu, comment est-ce que vous la conservez Ou comment euh, euh, vous, vous transformez ces outils qui sont aujourd'hui mmh. des outils de campagne en euh, outils ou méthodes euh, mmh. pour euh, animer la vie de la cité la de la ville euh, au quotidien durant six ans de mandat Effectivement, le risque c'est que tout ça retombe après l'élection municipale. Euh, alors en cas de, en cas de victoire, euh, nous continuerons à avoir un dialogue citoyen le plus poussé possible par un euh, des groupes d'animation de quartier. Ça existe déjà sur notre commune. Nous en modifierons le fonctionnement. Euh, actuellement, ce sont donc des citoyens qui s'engagent euh, par quartier à faire vivre ces réunions. En gros, il y a deux ou trois réunions par an. Euh, nous voudrions aller au-delà parce qu'en fait, on s'aperçoit, et là, je, moi je l'ai constaté en six ans, hein, que ce sont toujours les mêmes et qu'il y a toute une euh, frange de la population qui n'adhère pas, soit par manque de temps, soit par timidité, soit parce qu'on n'y croit pas, etc. Euh, donc nous avons réfléchi, nous l'avons vu sur d'autres communes, euh, à mettre avec ces citoyens volontaires des citoyens qui seraient tirés au sort euh, sur liste électorale, euh, qui seraient formés. Alors bien évidemment, on, on imagine bien que parmi ceux qui vont être tirés au sort, beaucoup, beaucoup vont dire non. Mais ça permettra, euh, avec, euh, alors même si on en retient, si on arrive à en récupérer que 10%, 10% euh, après formation, ça va leur permettre de mettre un pied justement dans ce fonctionnement très concret de la démocratie, mmh. hein, puisqu'il s'agit justement de citoyens qui font remonter aux élus un certain nombre de choses et qui ensuite veillent à ce que les, les choses dites soient faites. Euh, nous aurons aussi sur les revues municipales euh, un indicateur, euh, année par année, des engagements tenus. Et des remontées de ce qui ne va pas aussi, ce qu'il faut faire remonter et que la population puisse justement adhérer à, aux objectifs et nous mettre un peu la pression. Euh, je prendrais, bon, on ne l'a pas encore annoncé c'est un scoop si vous voulez, <rire> je, je, je prendrais aussi, alors on ne sait pas encore si ce sera toutes les semaines ou euh, toutes les deux semaines, mais en tout cas euh, on a décidé de faire une chose toute simple, euh, il y aura un numéro de téléphone qui sera mis en place, euh, alors on, pour l'instant on n'a pas choisi, ce sera peut-être un jour, euh, enfin deux heures par semaine, mmh. et euh, ce, ce téléphone sonnera directement dans le bureau du maire, et il n'y aura pas d'intermédiaire, je répondrai. Et il sera à la disposition des citoyens. C'est-à-dire que si un citoyen veut contacter le maire, eh bien, il, il peut directement, hein, facilement, simplement, et euh, eh bien je serai accessible directement sans, sans, voilà, sans passer par l'adjoint sans passer par le secrétariat euh, alors on n'a pas choisi, ça peut être voilà, une matinée par semaine, euh, quelques heures euh, de façon à ce que il y ait une, une démocratie directe, ouais, vraiment directe je, je passe du citoyen euh, au premier magistrat de la commune directement euh, bon, voilà des petites choses qui nous permettront enfin, on l'espère en tout cas d'avoir euh, un lien direct sur l'urbanisme euh, on veut mettre en place un... puisque l'urbanisme, c'est un dossier chaud hein, sur la commune. Euh, on veut mettre en place un collectif de citoyens experts. Disons, euh, un, un groupe de citoyens qui sera d'abord formé, parce que l'urbanisme, c'est techniquement compliqué. Euh, et ces citoyens auront ce collectif. Euh, sera saisi de tout projet immobilier important. Et il émettra un avis. Un avis consultatif, puisque la loi ne le permet pas d'aller au-delà. Euh, mais moi je m'engage à respecter l'avis de, de, de, de, de ce comité de citoyens experts en termes d'urbanisme euh, dans ce comité il y aura donc des citoyens euh, vraisemblablement euh, un agent euh, de l'urbanisme de la commune et peut-être un élu, l'élu du quartier mais voilà, l'idée c'est que ce soit les citoyens euh, qui pilotent euh, ce, ce, ce comité euh, pas forcément d'ailleurs les riverains du projet hmm puisque euh, ça risque de polluer un peu le débat, puisque le riverain, très souvent, il va réagir de façon épidermique. Donc, j'en veux pas de ce projet. L'idée, c'est bien sûr d'intégrer les riverains, mais dans ce comité, avec des, des gens qui euh, voilà, seront d'autres quartiers, oui. qui ont une vue d'ensemble. Différents acteurs à différents, qui ont différents rôles et voilà. différentes parties prenantes. prenante euh, voilà, même problème. Avec, en, en les formant, puisque oui. c'est la difficulté là. Hein. Techniquement, c'est compliqué. Euh, et ça me, permet, ça me permettra moi ensuite de prendre une décision en étant éclairé justement par ce euh, comité de citoyens experts euh, dans le domaine de l'urbanisme euh, un autre sujet euh, pour la démocratie alors là c'est le prof qui parle, le prof d'éducation civique euh, et ça n'a rien de novateur, ça n'a rien d'extraordinaire c'est la mise en place d'un conseil municipal des jeunes euh, moi je me bats depuis six ans depuis six ans la majorité municipale ne veut pas en entendre parler je sais que ça fonctionne superbement bien dans plein de communes de France, enfin, ça, c est, c est... on a même du retard sur ce plan-là, ça existe depuis 15 ans, c'est les bretons d'ailleurs qui ont lancé ça. Euh, je... bon, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup euh, par rapport à l'engagement citoyen, euh, la responsabilisation des, des jeunes, euh, et puis le le fait que je pense qu'un jeune à qui on fait confiance, à qui on lui dit voilà, le, la commune met à ta disposition un petit budget euh, enfin met à votre disposition un budget, euh, quelle est cette idée quel est votre projet, comment on va le mener avec vous et comment ensuite vous allez le faire vivre avec un règlement une responsabilisation, bien sûr que derrière tout ça il y a l'adulte, il y a les services jeunesse, il y a des éducateurs il y a les élus et puis il y a les parents, il y a les familles et, et je pense qu'il y a une dynamique qui fait qu'on va se rendre compte que la politique, ce n'est pas qu'un truc qui est loin et qui est complètement coupé des, du quotidien de, des gens. Voilà. Alors J'ai une question euh, qui s'éloigne un peu de la démocratie locale pour aller vers plus euh, une échelle nationale. Comment est-ce que vous trouvez aujourd'hui que la démocratie fonctionne en France, euh, dans notre cadre institutionnel actuel de la Ve République Est-ce que ça fonctionne bien euh, Est-ce qu'il y a des choses à revoir Est-ce qu'il faut les revoir radicalement ou c'est euh, à la marge Et C'est quoi votre avis sur ces, ces sujets-là alors, euh, je suis euh, personnellement, euh, euh, je, enfin, je souhaite personnellement l'arrivée d'une sixième république. Euh, non pas que les institutions faites par le général de Gaulle aient mal vieilli, mais euh, elles ont tout de même vieilli. Euh, nos, nos citoyens ont changé, euh, la société française a changé, on a rajouté des choses, mais on n'a pas enlevé des choses. Donc, euh, on est rendu dans un millefeuille où les citoyens ne s'y reconnaissent plus. Moi, je mets au défi quand on interroge des gens, ils ne connaissent pas le nom de leur, dans une commune comme la nôtre, hein, ils ne connaissent pas le nom de leur conseiller général. D'ailleurs, conseiller général, beaucoup ne savent même pas ce que ça veut dire. Euh, alors, on ne parle pas du conseiller régional, parce qu'on ignore qui c'est. Euh, ils connaissent leur maire et le président voilà, de la République. Et, ça, pour moi, c'est très révélateur d'un malaise. Euh, il faut effectivement déconnecter tout ça. Je suis pour un parlement avec un peu plus de pouvoir, mais un parlement simplifié. Euh, je me méfie, je m'interroge sur euh, l'avenir euh, du Sénat. Euh, donc oui, je suis pour une démocratie, enfin euh, une, une république sérieusement dépoussiérée. Euh... C'est quoi d'après vous les, les causes euh, de, euh, de cette méconnaissance du citoyen, euh, de, du fonctionnement des institutions, du fonctionnement, euh, du rôle qu'il peut jouer en tant que citoyen Parce que je pense que le citoyen ne sait plus qui fait quoi. Euh, et c'est lié aussi au fait, tout simplement, que nos, nos collectivités locales, euh, c'est même très paradoxal, c'est depuis qu'on qu a décentralisé le pouvoir, on a donc confié du pouvoir de façon importante aux collectivités locales, sauf que l'État n'est pas allé jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il aurait dû aussi leur donner une indépendance financière. Et du coup, ça aurait responsabilisé les élus. Euh, par exemple, moi, quand je vois que dans mon budget, euh, le budget de la commune, on dépend... Euh, d énormément des dotations de l'État. Euh, alors, je suis content d'avoir les dotations de l'État, mais quelque part, je me dis que ça fausse ça euh, ma responsabilité, ça fausse le mode de fonctionnement, parce que le citoyen se dit, bah, finalement, le maire, euh, il peut bien dire ce qu'il veut, de toute manière, s'il n'a pas l'argent de l'État, il ne pourra, pourra rien faire. Donc, je voudrais des élus qui soient indépendants financièrement, euh, que l'État joue simplement son rôle de compenser entre régions riches et communes riches, donc une sorte de de, de, de, de rôle de redistribution pour atténuer les écarts de richesse entre les villes et les, et les régions, mais qu'on donne des responsabilités à, ces, à des collectivités territoriales simplifiées, donc très très clairement des communes, des régions. Je, je saute, je, je fais disparaître euh, non pas le département, mais l'assemblée départementale, mmh. parce que les, les gens sont attachés à leur département. Mmh. Mmh. Euh, mais le compétences le département. Reste, le, les compétences restent. Les compétences. Il faudrait aussi. Ça, il faudrait revoir les compétences, c'est-à-dire qu'il faut arrêter ces compétences en doublon. C'est-à-dire que là, chacun est responsable d'un domaine particulier, indépendance financière, responsabilité financière, ça redonnerait à l'élu local un poids, un rôle, et du coup le citoyen se rend, peut-être plus, euh, que, enfin, ça, le citoyen se rendrait compte effectivement que l'élu, ben là, il a, il a un poids, il a un rôle, il est important, euh, et que c'est bien lui qui prendra les décisions et pas un autre. Euh, simplification, euh, et puis proximité si possible. Parce qu'aujourd'hui, ce que je comprends bien derrière, ce que vous dites, c'est que la, euh, le fait que le citoyen se sente euh, éloigné de la politique et, euh, et se désengage d'une certaine manière, c'est euh, parce que le système est trop complexe, trop complexe. Et, et donc on ne peut pas le comprendre. Donc euh, une des solutions, c'est le simplifier, le, le dépoussi dépoussiérer, simplifier. Après, je pense qu'il y a aussi il y a un énorme travail à faire du côté des élus. Euh, et ça ne pourra passer d'ailleurs que par un référendum puisque les élus ne se feront pas à hein, donc ils ne vont jamais vouloir que ça change donc il va falloir que ça passe par un référendum donc, moi j'attends qu'un qu chef d'état ait le courage de l'organiser euh, après un débat bien sûr euh, ça se passera par un référendum et euh, le, il faut absolument que le citoyen aussi euh, ait des moyens aussi que de, de, de, la parole du citoyen soit reconnue je pense qu'il y a quelque chose qui dégoûte aussi le citoyen, je prends un exemple très concret, c'est l'enquête publique. L'enquête publique, on dit aux citoyens, allez-y, je vous écoute, dites-moi ce que vous pensez du projet, en bien et en mal. Enquête publique a lieu, le commissaire enquêteur donne son avis, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fiche. Le commissaire enquêteur donnera un avis qui est consultatif. L'élu passe, peut passer outre, le préfet peut passer outre. Elle est où la parole du citoyen Hum. Euh, et là je pense que ce sont des choses simples euh, nous c'est un engagement de notre campagne aussi hein, pour tout projet qui supposera une enquête publique si le commissaire enquêteur me donne un avis négatif, le projet je m'enterre ou je le modifie, on repart à zéro mais je n'irai pas contre un avis négatif et croyez moi que sur la commune on est très bien placé pour en parler nous avons un sujet qui, qui, qui est important c'est l'air d'accueil des gens du voyage nous avons eu deux enquêtes publiques les deux enquêtes publiques sont terminées par un avis négatif. C'est rarissime, je pense qu'à l'échelle nationale, ça ne va pas arriver souvent. Deux avis négatifs du commissaire enquêteur. Nous en sommes, ça va faire maintenant un an et demi le deuxième avis négatif est donné. Le préfet est passé outre, le maire est passé outre, Nantes Métropole sont passés outre. l'air d'accueil doit être fait sur ce projet qui a été pourtant cassé par deux enquêtes publiques. Euh, et l'idée, c'est et pas d'aller contre les gens du voyage, parce qu'en fait, le commissaire enquêteur ne se prononce pas là-dessus, hein, il se prononce simplement sur le fait que l'endroit est, est mal choisi, etc. C'est le projet qui est mal fichu. Euh, voilà. Bon, ça, c'est la parole. Tant qu'on ne respectera la par, pas la parole du citoyen, il y a un autre aspect, je crois, à l'exemplarité de l'élu. Euh, il y a un pays que j'admire sur ce plan-là, c'est le Canada, où euh, on a demandé aux citoyens des sacrifices énormes, mais les sacrifices énormes ont d'abord été faits chez les élus. Tant qu'on ne passera pas comme ça, je, on ne peut pas demander aux citoyens de « aller serrez-vous la ceinture, etc. » sans que les élus le fassent. Euh, nous, dans notre projet de campagne, euh, je, je, sur, sur l'aspect financier, nous prenons des engagements assez forts, euh, que je ne vais pas développer ici, mais en tout cas, je vais demander effectivement des efforts aux services municipaux, dans les frais de fonctionnement. Euh, eh bien, j'appliquerai aux indemnités des élus le même pourcentage d'efforts. Très concrètement, nous partons sur l'idée de, de diminuer à peu près de 2% les frais de fonctionnement. Euh, enfin, de diminuer l Enfin, c'est pas diminuer les frais de fonctionnement. Actuellement, le, dans, le, dans le budget 2014, les frais de fonctionnement doivent augmenter de 6%. Donc, nous demanderons simplement de les diminuer entre 3 et 4%. C'est-à-dire qu'on est encore bien au-dessus de l'inflation. Eh bien, je demande qu'il y aura deux points, deux points de baisse. Et bien, ces deux points de baisse, ils correspondront aussi à l'effort que je vais demander aux élus sur leurs indemnités. C'est-à-dire que l'ensemble de l'enveloppe des indemnités diminuera également de 2%. Je crois à l'exemplarité de l'élu sur ce plan-là. Ça peut rapprocher le citoyen de l'élu s'il voit que l'élu s'applique lui-même ces changements. Euh, toujours sur ces. En fait, là, moi, je fais ce tour de France en stop. Ça me permet de discuter aussi avec des, des, des citoyens qui me prennent dans leur voiture. Et euh, quand je... à chaque fois, je déclenche des discussions politiques. Et ouais. quand je... Souvent, j'entends un peu un discours « tous les mêmes, tous pourris », etc. Euh, J'imagine que vous devez l'entendre aussi d'une certaine manière. Euh, et, et quand j'essaye de creuser un peu la question, on me dit souvent « en fait, c'est plus les élus qui ont le pouvoir, c'est euh, les financiers, c'est la finance internationale, c'est... Euh, » Euh, le, voilà, le pouvoir de l'argent prend euh, finalement euh, beaucoup plus de, de place euh, que euh, le pouvoir euh, de la démocratie et de la décision euh, collective. Qu'est-ce que vous pensez de ça et qu'est-ce que vous répondez à ces citoyens-là euh, Qu'ils n'ont pas complètement tort. Euh, à l'échelon local, euh, je ne suis pas sûr que la finance mondiale ait pris le pouvoir. Par contre, euh, à l'échelon local, euh, moi, j'ai remarqué que ce sont les techniciens, les services, euh, les chefs de service qui ont pris le pouvoir. Euh, et que l'élu, finalement, là-dedans, euh, il est juste des fois pour donner son accord ou pour ralentir, bon, pour dire bah non, peut-être que là, c'est pas bien. Mais et encore, euh, moi, c'est plus ça qui me, qui, me, qui me fait peur par rapport à, à effectivement la. la, la, la Bien fondé même d'être élu finalement parce qu'on se dit si, si c'est les services qui gèrent la commune qui, qui prennent les décisions parce que voilà ils, ils vous apportent un dossier vous euh, dites ouais bah faut faire ci voilà faut de, dites oui ou dites non euh, ça ça m'inquiète euh, l'administration Oui, euh, ouais, c'est la, la, on est dans, dans des sociétés tellement technocratiques tellement techniques euh, euh, avec des lois qui sont de plus en plus complexes à appliquer que l'élu il est perdu il s'est déchargé sur les services qui, du coup, ont pris le pouvoir. Euh, nous, on voit très, très bien l'entre-métropole. Alors, j'imagine... J'imagine, parce que là, je ne suis pas élu national, mais j'imagine qu'à l'échelle de la nation, c'est bien pire. Euh, et Moi, c'est plus ça qui m'inquiète. Alors, effectivement, bon, après, à l'échelle européenne, je ne suis pas naïf. Oui, je, je vois bien que le, la finance mondiale est, est en capacité d'imposer un certain nombre de choses. Mais... Euh, je, je reste persuadé que les élus sont en capacité, en tapant du poing sur la table, sont en capacité d'inverser la tendance euh, par des lois, faut qu'il encore les faire respecter, par euh, des engagements, par... Euh, il nous reste un certain nombre d'armes quand même. Un élu, bon, à l'échelon local, par exemple, un, un maire peut bloquer un promoteur immobilier. Il peut le bloquer, il fait, il fait, la, grève, il fait la grève du permis de construire. Euh, bon, C'est un petit peu son arme ultime, euh, qui a ses limites d'ailleurs, Mais euh, parce que légalement, il ne peut pas bloquer un, un dossier très longtemps, mais, mais je pense qu'on a quand même une marge de négociation, une marge de progression dans ce domaine. Il ne faut pas renoncer. Il ne faut pas renoncer, il faut continuer à se battre. Euh, je pense qu'il y a de plus en plus d'élus qui commencent à réagir aussi, qui ont senti que le, que le pouvoir leur échappait et qui ont envie de revenir là-dedans. Je crois d'ailleurs que l'un des moyens, et alors là je prêche pour ma paroisse, que l'un des moyens pour que les élus réussissent à reprendre la main, c'est de renouveler, de changer les élus en place. Euh, je vais parler de Nantes Métropole, ça fait donc plus de 25 ans que Nantes Métropole est dans le système héros quand je dis système héros, il n'y a pas d'allusion de, voilà, à, à des choses illégales, etc. C'est un système qui s'est mis en place, qui est confortable, euh, qui a réveillé la ville de Nantes, il y a 25 ans. Et aujourd'hui, c'est redevenu, alors certes, Nantes a un certain dynamisme, etc., une certaine aura, euh, mais on voit bien que Nantes est en train de s'enliser, de se faire dépasser, rattraper par d'autres euh, métropoles françaises ou européennes, euh, et je ne voudrais surtout pas qu'il arrive à Nantes qui est arrivé à Bordeaux il y a, il y a 20 ans euh, euh, une ville qui, qui s'est complètement endormie parce que, voilà, il y a, elle avait un mentor qui, qui décidait de tout et qui savait tout à la place des autres, qui avait mis en place un système des gens euh, moi ça me fait beaucoup peur ça et je me dis qu'effectivement il, il faut un moment ou un autre que les élus soient renouvelés mmh. euh, moi je vois bien qu'à La chapelle sur nous avons un maire actuellement qui est un, un produit politique euh, qui n'a fait que ça c'est son métier euh, il, a, il a une carrière à faire. Euh, je ne dis pas qu'il ne pense pas au Chaplin quand il prend une décision, mais il pense avant tout à sa carrière dans l'ombre de Jean-Marc Ayrault. Voilà. Il est devenu un produit politique. Je pense que ça, ça n'apporte pas d'aspect positif à l'image du politique. Mm. Le, le cumul des mandats le, le, le statut de l'élu qui, qui aujourd'hui beaucoup d'élus essaient de faire carrière dans la politique enfin, ou sont obligés du coup de cumuler des mandats aussi pour vivre, vivre. Euh, c'est des problèmes de, de, du système démocratique en France aujourd'hui oui euh, je, je pourrais prendre mon exemple personnel si, si je suis élu je cesserai mon activité professionnelle parce que euh, pour une commune de 17 300 habitants, il s'agit bien d'un poste à temps plein. Euh, je n'ai pas le statut, je suis enseignant, mais je, je ne suis pas fonctionnaire, je travaille dans l'enseignement catholique, donc je ne suis pas fonctionnaire. Donc par exemple, concrètement, ça veut dire que je perds mon poste. Euh, je prends donc un risque, alors pas financier, puisque je serai indemnisé. Euh, mais effectivement, ça, ça peut, je, je peux comprendre que ça peut pousser un certain nombre d'élus à se dire voilà, c'est devenu mon métier, il faut que je cumule pour gagner un peu plus ma vie, mieux ma vie, euh, puis le pouvoir peut-être peut attirer, je ne sais pas. Euh, ça pose effectivement un vrai problème de fonctionnement démocratique. on Cela dit, l'indemnité pour moi est un vrai progrès démocratique. Il ne s'agit pas de dire c'est un plus, puisqu'elle permet justement, en théorie à la base, hein, elle a été inventée pour permettre à ceux qui n'avaient pas les moyens hein, de prendre sur leur denier personnel de, de s'engager en politique. donc il s'agit cracher dans la soupe. Il s'agit d'expliquer, de, de, je pense, aux citoyens que l'élu d'abord mérite son indemnité. Bon, par contre, on pourrait revenir sur euh, un certain nombre d'avantages fiscaux. Euh, bah, une indemnité devrait être imposée de la même façon qu'un autre revenu. Euh, ça, oui, ça me paraît une évidence. Ça fait partie des choses que, qui ne tiennent plus aujourd'hui, que le, que le citoyen lambda ne veut plus entendre. Pour, au nom de quoi un élu serait moins imposé que quelqu'un qui travaille dans le secteur privé etc. Ça, c'est des choses que... Pour moi, qui ne sont plus acceptables. Et là, on a besoin d'un dépoussiérage. On a parlé un peu d'Europe tout à l'heure. Euh, comment est-ce que est-ce qu'on peut déjà parler de, de démocratie euh, européenne euh, et comment vous trouvez que ça, ça fonctionne euh, à cette échelle encore plus large, qui qu est l'Union européenne Est-ce que cette Union européenne, euh, avec une Commission euh, européenne très très très puissante euh, et très technocratique aussi, en tout cas, elle est oui. vécue comme ça est -ce que c'est une réalité, j'en sais rien, mais elle est vécue comme ça, avec un Parlement qui semble assez faible, euh, et avec, euh, euh, du coup, euh, un Conseil européen, euh, de, fait de. Le gouvernants qui euh, parfois on a l'impression, en tout cas c'est aussi comme, ressenti souvent comme ça, qui, quand ils vont à l'échelle européenne euh, prêcher pour quelque chose, ils reviennent dans leur pays et, euh, et ils disent le contraire en disant c'est l'Europe qui nous impose ouais. euh, c'est comme ça que j'en je, en entends beaucoup parler, est-ce que vous faites le même constat et, euh, et est-ce que vous trouvez, d'où viennent les problèmes de cette union européenne, de cette gouvernance européenne Alors pour moi il y, deux, il, y a, il y a deux gros problèmes un, il y a effectivement les institutions européennes euh, qui, qui n'ont pas évolué alors que le nombre de pays a évolué, ce qui fait qu'on est rendu dans une usine à gaz qui était faite pour fonctionner peut-être à 12-15 pays. Euh, on a élargi, et on a eu raison d'élargir. Je suis alors là un Européen convaincu. Et pour moi, la France, l'Europe le, ne souffre pas de trop d'Europe, elle souffre de pas assez d'Europe. Euh, on a donc élargi, mais les institutions n'ont pas suivi. Du coup, elles sont bloquées, elles sont, elles sont sclérosées, elles fonctionnent mal, et sur le plan démocratique, je rejoins alors là le citoyen lambda, puisqu'effectivement, nous avons un Parlement, qui un parlement européen qui n'a pas suffisamment de pouvoir. Rappelez quand même que c'est lui qui choisit les commissaires européens, quand même. Mais, bon. mais, euh, mais euh, effectivement, cette Commission européenne, qui est donc le gouvernement de l'Europe, n'est pas suffisamment sous le contrôle des élus, donc pas suffisamment à la fois sous le contrôle du Parlement européen, elle n'est pas suffisamment sous le contrôle aussi des chefs d'État et de gouvernement qui prennent les grandes décisions lors des conseils européens. Euh, et effectivement on sent qu'il y a voilà, de la, trop de technocratie là-dedans. Bon. Cela dit, moi je pense, et surtout en France, que les politiques français ont une énorme responsabilité, c'est qu'ils n'ont jamais eu le courage, d'assumer leur vote et leur choix au, à l'Europe. Et lorsqu'il faut ensuite les faire appliquer euh, à l'échelon national, voilà, euh, bah tout le monde, il n'y a plus personne. Et du coup, on a trop tendance à dire quand les choses vont pas bien, effectivement, c'est la faute d'Europe. Quand les choses vont bien, c'est grâce à la France. Euh, et ça, ce discours-là, moi, il m'énerve. Enfin, la France, euh, je pense que c'est toujours vrai. Il y a quelques années, la France était le pays qui avait le plus de retard pour... Euh, intégrer des directives européennes dans sa loi, dans la loi, dans les lois nationales, le Parlement français était celui qui traînait le plus, je crois que c'est toujours vrai, euh, les élus nationaux donc, ont bien du mal à lâcher du lest euh, face à, à, à l'Europe, et du coup effectivement il euh, y a un dysfonctionnement, euh, on traîne, et, et par, par moment du coup c'est brutal, parce que bah, l'Europe, ça fait 10 ans qu'on vous dit de mettre en conformité votre loi, vous ne le faites pas, boum, ça tombe, et le citoyen ne comprend pas. Et le responsable, effectivement, c'est pas mon avis, le responsable, c'est pas l'Europe, le responsable, c'est le politique français. Mmh. Euh, au passage, d'ailleurs, ça rejoint ce qu'on dit tout à l'heure sur notre cinquième République, qui, elle, non plus, a, a besoin d'être dépoussiérée pour être plus en adéquation avec le fonctionnement européen. Mmh. Moi, je reste intimement persuadé que nous manquons d'Europe, nous manquons d'unité. Par contre, par contre, et là, j'en suis désolé, j'en je, je, je, je, rêvais, je vois bien que il faut se diriger, c'est un petit peu la, la mort là que je dis ça, mais il faut se diriger vers une Europe à plusieurs vitesses. Euh, le rêve d'une Union européenne où tous les pays sont à égalité, etc., ça demandera, trop, ça demandera du temps. Donc je pense qu'il faut y aller par étapes. On a voulu aller trop vite. Hein. Euh, donc je pense qu'il faut une Europe à plusieurs vitesses. Ça veut dire quoi, une Europe à plusieurs vitesses ben, C'est-à-dire que des, certains pays sont prêts à intégrer davantage l'Europe, d'autres ne veulent pas, il ne faut pas les forcer. Et le problème, c'est qu'à force d'attendre ces pays-là, on bloque ceux qui ont envie d'avancer. Mmh. Et c'est en cela que je pense qu'il faut se diriger, hélas, hein, je le dis vraiment, pour moi, c'est à contre. Il faut se diriger vers une Europe à plusieurs vitesses. Il y a des pays qui, à mon avis, auraient pu aller, je ne sais pas, le couple franco-allemand aurait pu aller beaucoup plus loin dans certains domaines, et comme il faut attendre nos chers amis britanniques, comme il faut attendre les polonais aujourd'hui, qui bloquent sur des tas de sujets, par exemple, euh, eh, bien, euh, eh bien, on n'avance pas. On n'avance pas, on attend, et ça, c'est un peu dommage. Euh, sur, ces, sur ces questions d'Europe, de, vous, vous seriez plus pour une Europe plus fédérale, euh, a priori ah, moi je, Bon, mais alors là, c'est un petit peu utopiste, hein, mais moi, je rêve d'une... Les États-Unis d'Europe, hein, j'en je, je, oui, je, rêve, euh, mais depuis je suis tout petit, hein, donc, euh, je travaille d'ailleurs, de cette manière vis-à-vis -vis de mes, mes élèves, par exemple, et ça c'est extrêmement difficile. Je vois bien la vie qu'ils ont dans l'Europe, c'est la vie de leurs parents, euh, et ça me fait mal moi parce que je vois bien que je, je vois bien qu'il y, y a une crise de confiance vis-à-vis -vis de cette Union européenne. Euh, moi j'aime bien rappeler à mes élèves qu'un emploi sur trois en France dépend euh, des échanges commerciaux que nous avons avec l'Europe mais ça ne, ça ne leur parle pas pour eux c'est pas possible, c'est pas vrai euh, on sent bien qu'il y, y a un retour sur soi bon, c'est classique en temps de crise hein. euh, mais moi je suis... Voilà, je... D'un côté je suis inquiet, d'un autre côté j'essaie je, de vrai concrètement dans devant, mes devant petites têtes blondes là j'essaie de leur dire ben non non, non l'europe c'est autre chose l'europe c'est Erasmus c'est l'échange. Bon, si » n'existe plus vraiment, mais c'est l'échange, c'est et puis je leur, je leur rappelle toujours enfin je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux de temps en temps on a enfin je dis, vous et moi quand je m'adresse à mes élèves je dis vous et moi on a une chance extraordinaire nous sommes les premières générations d'européens à ne pas à ne, à ne, à ne pas à ne à nous pas être entretués euh, et je dis, vous avez une chance, j'ai une chance extraordinaire, je n'ai jamais pris une arme pour aller taper de l'allemand, pour aller taper de l'anglais, ta... voilà, j'ai cette chance extraordinaire, par contre, voilà, je, je, vais, je passe mes vacances en Espagne, je peux acheter ma baguette de pain euh, en Allemagne, j'ai cette chance extraordinaire de pouvoir voyager librement, de pouvoir échanger, d'accueillir d'un étudiant étranger, j'ai cette chance-là, bon sang, c'est pas tout, quoi. Mm. Euh, en ce sens, les élections européennes à venir me font très très peur. Puisque je sens qu'on va, deux choses, enfin bon, je, là, je, ce que je dis, et tout le monde le dit, mais euh, un, il va y avoir une abstention monstre, et deux, on va envoyer, comme représentant de la nation française au Parlement européen, des, des tueurs de l'Europe, des assassins de l'Europe, qui vont euh, au Parlement euh, tout casser. Euh, et hélas, je crains que ce ne soit pas que en France. Euh, que, que ce, ce mouvement se, se fasse et j'ai donc ça, ça ça me ça me fait super peur mm. et moi j'ai très très peur du retour au nationalisme hein, Mitterrand dit, le, le nationalisme c'est la guerre oui euh, c'est vrai et ça ça me fait super peur euh, j'aimerais qu'on défende le nationalisme européen ça, ça de tout temps en hein. temps ça c'est un truc que l'Europe pourrait faire parce que ça c'est porteur si on défendait davantage le nationalisme européen enfin quand je dis nationalisme patriotisme européen. Voilà, c'est plus. Excusez-moi, je me suis... Le patriotisme européen, euh, l'amour de l'Europe, donc, euh, ça, ce serait vendeur. Euh, on le fait pas. On le fait pas.